Bon matin, bon après-midi, bonsoir tout le monde. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la deuxième journée du Forum mondial sur l'économie circulaire. Nous, euh, nous nous retrouvons dans la plus grande ville canadienne, Toronto, dans la province de l'Ontario. Encore une fois, Toronto a été fondée sur le territoire traditionnel de plusieurs nations, communautés et peuples, y compris les Mississauga de la rivière Crédit, les Anishinaabeg, les Haudenosaunee et les Wendat. Toronto accueille aujourd'hui plusieurs euh, communautés très diverses. Nous reconnaissons que Toronto est couvert par le traité 13 avec le Mississauga du Crédit. Et bien que nous soyons ici à Toronto aujourd'hui, ce n'est notre euh, domicile à look. Le traité numéro 7, reconnaissant la souveraineté de la Confédération des Piennois, donc les Sixica, les Cana et les Picani, euh, qui ont nommé le territoire Mokinsis à les nations Koda qui ont nommé le territoire Wichispa Oyade et les nations Tsutsina qui l'ont nommé Kutsisor. Calgui se retrouve également dans la Région 3 dans le territoire à historique Métis du Nord-Est, dont le nom est et Autos en Amiche. Donc, c'est une terre et une ville qui sont ancrées dans mon cœur et de, man de manière que je ne peux pas vraiment articuler. Mais je dois remercier toutes les gardiennes et tous les gardiens de la terre qui sont venus avant moi pour que je puisse faire, faire référence à cette ville étant que chez moi. Donc, euh, me voilà. Catherine. Merci. Uh, I come from Vancouver. Moi, je viens de Vancouver, en Colombie-Britannique, sur le Côte-Ouest. Et, et, et... Euh, les territoires euh, qui, euh, qui sont appelés euh, colonies britanniques euh, Bon, euh, j'habite Vancouver sur les territoires des Moscouins et des Squamish et autres et euh, j'aimerais prendre le moment de reconnaître euh, euh, et cela est de les remercier euh, pour leur intendance de la Terre euh, et j'ai beaucoup de respect pour ce qui est passé dans le, euh, le, le passé et euh, ce qui va euh, se passer dans l'avenir. Nous avons une journée pleine d'aspirations. Nous avons eu tellement de visiteurs sur notre site du monde entier. Je suis reconnaissante de, de, de votre participation. Regardons maintenant un peu ce qui s'est passé hier et nous avons une façon assez unique de, de rappeler les les événements d'hier, les discussions, les idées. Alina Gutiérrez est une image, est une facilitatrice graphique et euh, la voilà. Et euh, vous voyez qu'elle a passé beaucoup de temps à euh, dessiner, euh, euh, capter visuellement en, en paroles et en images nos travaux d'hier. Alina, muchas gracias. Donc Alina, vous voulez euh, voyez nous donner un petit aperçu de votre image. Pouvez-vous nous en parler de vos inspirations d'hier Bien sûr. Donc, l'image que euh, je vous montre maintenant, c'est une image où j'essayais de prendre les petites pertes de chaque session euh, et aussi de chercher des, comme, euh, des thèmes en commun. Um, it was highlight dans le passé, euh, nous pensions à euh, l'économie circulaire euh, un peu différemment et maintenant nous avons tout, euh, tous ces éléments et nous savons que nous ne pouvons pas tout faire tout seul et même si nous savons qu'il ne faut pas pousser la planète au-delà de point, du point de rupture, euh, nous devons rappeler euh, euh, ce qu'il faut faire. Um, something really je crois que euh, nous pouvons euh, modifier les politiques, euh, modifier notre façon de vivre, de faire des affaires. C'est génial. En effet, Catherine, est-ce que tu as quelques mots à dire? Oui, je note euh, tous les mots qui reviennent constamment. et. Et en bas, ben, vous avez mentionné qu'il faut modifier notre façon de, de vivre l'EDR et s'inspirer le cercle. Et en tant que participante euh, qui veut euh, représenter nos travaux, euh, comment est-ce que vous avez euh, trouvé le moyen de... Euh, est-ce que vous avez, pouvez, euh, vous pouvez euh, euh, modifier votre vie pour devenir plus euh, circulaire eh bien, c'est très intéressant et je sais qu'une euh, personne peut faire une différence et, euh, et euh, à la fin, il euh, euh, y a quelqu'un qui a dit, vous n'êtes pas les leaders de demain, vous les jeunes, vous êtes les leaders de maintenant. Et je crois qu'il faut démarrer les conversations euh, très tôt pour que tout le monde sache euh, qu'il peut faire une différence étonnant. Et donc, en préparant donc le début de notre deuxième jour, euh, quelles sont des, les questions qui vous viennent à l'esprit après le premier jour Bah, quelles questions Vous savez, lorsqu'ils ont parlé du changement des comportements et d'innovation, je crois que c'est quelque chose euh, qu'il est difficile à définir et et euh, apprendre à faire différemment et, Faire des choses, vivre différemment pour ne pas nuire à la mer Terre et être au courant, se sensibiliser sur la situation. Donc, comment... Euh euh, se sensibiliser sur euh, notre planète et l'effet de l'économie. Donc, euh, travaille peu à peu pour améliorer les choses. Bah, il faut qu'on qu se souvienne de cela. Qu'est-ce que je fais et comment est-ce que je peux être circulaire Alina, ah, merci beaucoup. Nous avons hâte de vous revoir un peu plus tard aujourd'hui. Et puis donc, merci de nous inspirer à votre, euh, votre travail. Merci beaucoup. J'ai maintenant le grand plaisir euh, de vous présenter euh, Uh, Inger Anderson, la, la secrétaire générale adjointe de des États-Unis et directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement, qui va nous expliquer pourquoi maintenant c'est un moment crucial pour les économies, les sociétés et la planète. Merci beaucoup et je vais commencer en remerciant uh, euh, tous ceux qui ont travaillé pour euh, organiser ce forum, nos hôtes canadiens et puis à travers le ministre euh, euh, Wilkins et le, la population canadienne, merci pour votre leadership euh, pour euh, cet euh, programme euh, de l'économie circulaire. Merci aux intervenants, ceux qui ont fait des présentations, si vous, ceux qui vont parler et, et également le, le président de. 25, euh, le travail que nous faisons, le travail que vous, vous faites, euh, ça compte parce que notre planète a besoin de circularité plus que jamais euh, dans le passé. Cette année, euh, il y a intensification de la crise climatique, les incendies euh, sauvages qui consomment des communautés, des forêts entières et plus des inondations qui balaient des villages, des villes, des sécheresses également dans des endroits différents en Amérique du Nord. Et 37 des états unis contigus ont été touchés par une grave ou sévère sécheresse. C'est là où je suis, dans le Kenya, notre programme, le le Programme de l'ONU pour l'Environnement nous a constaté euh, cette nouvelle réalité avec les infestations, par exemple en Afrique, avec euh, sécheresse, inondation, euh, euh, sauterelles. Et donc le changement climatique, euh, il y a des alertes, des mises en garde depuis des années et c'est ce que nous a dit le, le panel international sur le changement climatique et il faut s'attendre plus et pire si nous n'agissons pas rapidement pour éliminer les gaz à effet de serre, mais euh, l'humanité continuent de, de, de, de s'installer dans des espaces sauvages et cela fait que la nature, la biodiversité est en crise et en même temps l'humanité empoisonne l'air, la terre l'eau avec plastique pesticides et déchets alors nous avons donc une crise triple, la crise climatique, la crise de la biodiversité et la crise euh, donc de la nature et puis la collision de la pollution et, des, et du gaspillage. Et, et il ne faut pas euh, voir cela comme des crises séparées. Ces crises sont très liées et l'un aggrave l'autre. Ces crises sont aggravées par les mêmes euh, facteurs qui les ont provoqués et les... c'est la consommation excessive et la production excessive qui est à la base de euh, ces problèmes. Nous avons pensé pendant longtemps que la planète pouvait absorber n'importe quelle punition, que nous pouvions... Euh, euh, bitumer ou euh, bâtir et sans avoir euh, un effet négatif sur notre planète commune et que les saisons ne changeraient pas, qu'il y aurait les mêmes tendances migratoires, nous aurions les mêmes oiseaux avec changement de saison, que les insectes continueront de euh, polliner et que les oiseaux vont éparpiller euh, euh, les grains et que nos, notre planète, notre vie, soit réparée que nos pères, nos grands-pères, mais nous avons tort, nous avons eu tort, nous le savons. Pourtant, nous voici, nous faisons les mêmes erreurs, encore une fois. Cela fait longtemps que nous aurions dû adopter un modèle circulaire pour remédier à cette situation. Les scientifiques nous disent depuis des années, il y a de nouvelles recherches de plus en plus précises concernant nos effets sur la planète. Évidemment, la mise en garde de, de l'IPCC en août dernier euh, et évidemment. Euh, le rapport sur les écarts, les lacunes en circularité en 2021, ça nous dit qu'est ce qui se passe et qu'est ce qui peut se faire? Euh, nous savons qu'une économie circulaire, ça va débloquer euh, plus de 5000 milliards de croissance économique de nouveaux emplois. Et pourtant, euh, le monde euh, est moins circulaire maintenant qu'il y a quelques années seulement. Donc la circularité, ça compte, c'est bon pour la planète. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour la nature, c'est bon pour le climat et pour un monde plus propre et moins pollué. Et je crois que bien des participants euh, ce forum euh, pour donner beaucoup d'exemples des avantages de la circularité, la science nous le dit. Mais il faut nous rappeler toutes ces choses, des choses que nous avons déjà. Euh, ça ne suffit pas euh, pour réaliser euh, des changements réels. Et il faut euh, commencer à militer euh, pour les changements qu'il nous faut. Et nous, l'UNEP, euh, il y a quatre catalyseurs qui peuvent accélérer la transition vers la circularité. Maintenant, d'abord, il faut que la consommation durable et la production durable soient beaucoup plus centrales dans les négociations multilatérales qui vont avoir lieu dans les mois à venir. La prochaine conférence COP, le COP sur la Convention sur la biodiversité. Ça va nous cibler sur les, euh, la biodiversité, la protection de la biodiversité. Et puis la prochaine assemblée de l'environnement euh, qui va avoir lieu à Nairobi en euh, février-mars 2022, la prochaine réunion euh, sur le cadre mondial sur la gestion des euh, produits chimiques. Euh, dans ces euh, euh, lieux, euh, nous pouvons renforcer la circularité et la, les possibilités de la réussite. Alors, nous, les participants ici, nous devons intégrer la circularité dans tout ce que nous faisons dans ces travaux. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut promouvoir des changements dans la politique, dans les gouvernements, dans les règlements, dans l'infrastructure, dans l'investissement et dans les modèles d'affaires pour avoir une transition juste et informée vers la circularité, par exemple. Nous avons passé, nous avons dépensé tellement pour euh, la reprise euh, dans le contexte de la COVID et à juste titre pour créer des emplois et, et protéger euh, l'économie et les populations. Mais il faut que ces dépenses soient faites pour promouvoir également la circularité et la durabilité. Mais, et mais nous n'avons pas fait cela jusqu'à maintenant. Nous avons financé seulement 20. 21% de circularité ou de dépenses vertes parmi ces sommes. Et je ne sais pas si, si les 21% sont vraiment euh, euh, conformes à des définitions de circularité. Par exemple, avec la circularité euh, gouvernementale et la circularité dans les entreprises, nous pouvons intégrer la circularité dans les décisions d'approvisionnement des gouvernements qui représentent le, dans l'OCDE. Au CDE, 12% du PIB et dans beaucoup de pays en développement, ça représente jusqu'à 30% de l'économie du euh, PIB. Alors, imaginez la transformation qui pourrait être euh, possible avec une emphase enfin, sur la circularité dans l'approvisionnement. Et puis, troisièmement, il faut avoir une transformation fondamentale du, des système économique et financier pour alimenter euh, ce changement vers la circularité. Mettre un prix sur le carbone, euh, changer la taxation euh, sur la production, sur le travail pour la réduction des déchets. Des mesures fiscales également pour réduire l'utilisation des matériaux neufs pour les euh, travaux du bâtiment et pour avoir un, une industrie du bâtiment qui met l'en enfin face sur la circularité. Euh, circularité également dans les produits financiers et puis bâtir à partir des concepts déjà prouvés. Nous pouvons réaliser tout cela avec des contrôles imposés par les gouvernements et avec les, le système financier qui participe également. Et puis, quatrième, il faut investir dans l'innovation, dans l'imagination, également le savoir, les compétences, la formation pour nous assurer d'avoir une main d'oeuvre qui a accès à des emplois créatifs, attirant des sons, euh, dans ce contexte de l'économie circulaire. Et cela veut dire qu'il faut reformer euh, les architectes urbains, les ingénieurs pour les informer concernant la circularité. Mais il faut repenser notre façon de vivre et comment nous, nous produisons et consommons. Parce que deux tiers des nouvelles émissions gaz à effet de serre émanent des ménages. Mais il faut également profiter du recyclage, de la réadaptation, de la réparation des services d'entretien. Surtout dans des pays, des pays et des industries qui comptent beaucoup sur les modèles linéaires traditionnels. Alors, mes amis, c'est ça qu'il faut faire. Les économies linéaires qui prennent, qui fabriquent et qui jettent, en fait, euh, franchement, euh, tuent lentement notre planète. La crise de la biodiversité, la crise climatique, la pollution, ça nous tue, nous. Alors les modèles circulaires, en revanche, peuvent euh, nous remettre en harmonie avec la nature, parce que la nature elle-même est circulaire. Et cela nous donnera les possibilités d'avoir une vie meilleure pour tous et toutes. Ça peut ralentir ces triples crises planétaires en créant des opportunités, des emplois. Et euh, ce sont les euh, seuls... Euh, réponse pour que l'humanité puisse continuer de prospérer sur cette planète pendant des siècles à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, nous avons euh, eu euh, vraiment euh, de la chance de pouvoir vous écouter. Vous avez parlé de tellement de bons points. Et nous avons maintenant lancé un, un, un panel de discussions pour discuter un peu ce que nous avons entendu. Vous avez mentionné, donc en effet, Catherine, qui va nous rejoindre pour le reste de la session Catherine, nous avons qui avec nous maintenant Nous avons un panel excellent. Nous avons encore le président de CETRA, Yuki Katenel, le ministre de l'Environnement du Chili, Carolina Schmidt, et le ministre de l'Environnement des Pays-Bas, Steven Van Weyenberg. Bonjour tout le monde, merci d'être là pour avoir accepté de participer à cette conversation. Je, je crois que je nous allons commencer avec M. Katainen. Alors, première question. Euh, euh, Mme Anderson a mentionné changement climatique, biodiversité et, et pollution. Qu'est-ce que vous faites dans votre organisation pour contrer ces problèmes? Je dois dire que je comprends pleinement euh, ce que disait euh, Inès et j'aimerais rappeler quelques euh, priorités pour euh, Citra. Évidemment, ces crises sont liées. La pollution... Euh, euh, la perte de ressources naturelles, le changement climatique sont des moteurs importants de, des problèmes de biodiversité et la pollution également. Le changement climatique, euh, ces crises ne peuvent pas être traitées euh, séparément. Et euh, il faut les traiter ensemble. Et deuxième, il faut discuter de comment l'économie euh, de marché euh, peut euh, euh, peut être attelée pour réduire les émissions, euh, pour réduire la pollution. Alors, la durabilité euh, est très liée à cette question également. Et euh, déjà, nous avons des exemples encourageants d'entreprises euh, où euh, les dépenses euh, sont euh, faites euh, avec la nature, la protection de la nature en tête. Et euh, nous avons besoin de solutions qui vont permettre de bâtir un avenir euh, qui est en équilibre avec la nature. Alors, nous, nous travaillons de près avec les, euh, nos, nos partenaires, les décideurs, le secteur privé, euh, pour avoir des préserves euh, naturelles. Par exemple, Et nous avons travaillé pour devenir comment bien vivre dans, euh, en conformité, en harmonie avec la planète, pour avoir des décisions euh, euh, qui vont informer, qui sont, sont informées par la circularité. Et nous avons récemment lancé euh, une communauté euh, globale euh, pour euh, motiver, motiver les individus à adopter un mode de vie durable. À vous maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer au ministre Van Weinberg. Merci. Félicitations pour avoir été nommé ministre. Bienvenue à notre forum. Je sais que. Votre ministère a reçu le, le, le forum plus climat en avril et cela a souligné l'importance de la circularité pour faire face à la crise climatique. Est-ce que je peux vous demander décrire un peu plus que ce qu'a fait le le, le le forum climat plus climat pour répondre à cette crise climatique? Merci beaucoup. L'interprète s'excuse, mais la qualité du son est très mauvaise. The region of uh, WCF Plus. In my opinion, the main theme in, uh, in April was that we have to move from action, from, from, from planets and from ideas to like, action. How do we make sure that it's not just our actions and that we make sure that we change uh, the world because it's not one way to be I think it's at least one hour past. So, for example, I'm very happy with this year's action plan, we will discuss I think three points we after the first one we are developing a toolkit together with the UND, as well as the the the patient, the the patient, the the to the the the the Mm -hmm. L'interprète s'excuse, mais l'intervention n'est pas interprétable. And to the the go, yeah. the world, the so we are looking uh, forward to Thank you all. Merci beaucoup. This is WCEF Plus Climate, the World Circular Economy Forum. We need to design for a better future right from the start. 180,000 new green jobs in the booming recycled industry. There's actually only one concept you need to remember, and that is we need to learn to live within planetary boundaries. Would you join us? Not only join, but the United Nations is determined to lead. You first. Okay. Wow. Yeah, lots, lots there and um, well, you might have experienced some technical difficulties. We're trying to get to the bottom of this to make sure because we don't want you to miss a moment of what Minister Van Weinberg has to say. So right now, I believe, Chuuk, you're going to go to Minister Schmidt and then we're going to deal with our technical challenges. Absolutely, absolutely. I just want to highlight how incredible the WCF plus climate um, conference was um, in, the, in the Netherlands. It was the first uh, WCF conference that was fully online. So that was really exciting to witness and to check out. So with that in mind, Minister Schmidt, let's talk about WCF a little bit more. Uh, you are a veteran of the WCF stage and a tireless advocate for the circular economy. In fact, I heard that this is your second circular economy event today, <laughs> uh, which is which is wild to me. So this morning, um, and when I say morning, I'm talking about like morning for someone else for us who were asleep, uh, you attended the very first high-level meeting of the Global Alliance on circular economy and resource efficiency. What is next on the world's agenda for climate biodiversity and circularity, and how can we ensure that everyone, regardless of race, gender, creed, ethnicity, nationality, etc., sort of really benefits from the circular economy that, that hopefully we are able to create as a global society? Mr. Schmidt. Well, thank you. Well, let's keep the drum beating, uh, as was the video uh, saying. Effectively, this is our second uh, meeting today on global uh, economy. We were in the panel of Gasser, the high-level meeting. And I'm very glad to be here again, because I think it's very good news to see so much action around circular economy. Peut-être que je devrais commencer par dire à l'audience un petit peu sur Gasser et pourquoi c'est très important, cette « Global Alliance for Circular Economy and Resource Efficiency » Gasser. Uh, merci pour le, avoir uh, souligné l'importance du Forum mondial pour l'économie. Uh, uh, Circulaire pour agir, pour promouvoir l'économie circulaire au niveau mondial. Et la circularité, c'est quelque chose euh, qu'un seul pays ne peut pas faire euh, tout seul. Euh, nous avons besoin de... de... de de changement au niveau mondial, tout comme les produits électroniques qui fonctionnent dans tous les pays ou la plupart des pays. Il faut avoir des solutions qui réussissent, qui s'appliquent à travers le monde. Et, et, et, et il faut savoir qu'il y a des défis urgents qui se présentent, des défis liés à travers le monde. Et, et le changement climatique, par exemple, la fondation Alan McMarthur a, avec, euh, a souligné que 45% des réductions dans les effets gaz de serre découlent des, des actions des individus des, des pays et dans le contexte d'une économie circulaire. Et euh, il est clair qu'il y a lien entre euh, tous les efforts que nous euh, nous faisons. Et nous devons continuer de développer euh, des programmes nationaux et internationaux. J'en appelle à tous les pays euh, de faire leur maximum pour promouvoir une économie circulaire et ce qui est puissant. Dans ces efforts euh, communs, c'est d'essayer de mesurer les émissions gaz à effet de serre de toutes ces activités euh, pour euh, continuer euh, de promouvoir une économie circulaire. Nous essayons de promouvoir l'intégration euh, de nos efforts euh, pour protéger le climat et la planète. Il est important de, également de protéger les océans qui représentent les deux tiers de notre planète. Et euh, nous devons atténuer les effets néfastes sur les océans. Nous devons avoir la capacité d'avoir des mesures précises des effets de nos actions sur les océans et les effets positifs, est-ce que nous réussissons dans nos efforts Il faut pouvoir mesurer les progrès. Alors, nous devons euh, lier le développement euh, dans le contexte, au contexte du, de, de la planète, la protection de la planète. C'est la seule planète que nous avons. Dans l'avenir, il faut que les économies euh, euh, profite euh, du, du capital humain, développe le capital humain tout en bâtissant une économie euh, qui euh, répond euh, à ces critères de sécularité. Chélier participe à cette alliance mondiale pour protéger 30% de nos territoires euh, maritimes et terrestres. Et ça nous a permis également de sauvegarder euh, une partie de notre patrimoine naturel euh, et euh, de continuer euh, de promouvoir notre économie sans nuire à l'environnement. Je rappelle que c'est Que euh, À cause des échecs euh, dans le, du passé, nous n'avons pas bien bien protéger les océans, les forêts tropicales. Euh, il est essentiel que les institutions internationales et privées de finances euh, contribuent au développement d'un système financier qui protège la biodiversité et permet euh, la circularité. Nous travaillons main dans la main. L'interprète s'excuse, problème de son. Mais sans notre Banque centrale, nous essayons de mesurer le progrès de notre pays de façon plus holistique. Pour répondre à votre question, comment garantir que tout le monde profite de l'économie circulaire L'économie linéaire est un grand générateur de déchets parce qu'on consomme davantage. Et ceux qui souffrent de ces impacts sont eh bien, les personnes les plus vulnérables. Donc l'économie circulaire doit être vue comme une façon de réduire ces inégalités en comprenant que l'économie circulaire est un effort de collaboration. Les déchets de certaines industries sont un entrant pour d'autres. Nous devons collaborer. La façon de créer des emplois verts, de clés de l'innovation, de réduire nos émissions, ce sont via des solutions qui incluent tout le monde sans laisser personne derrière soi. Ministre Schmitt, un grand merci pour vos pensées ce matin, c'est une bonne façon effectivement euh, et nous allons bien sûr entendre le professeur Gupta euh, d'ici quelques instants, mais je suis maintenant revenir au euh, ministre, euh, euh, enfin, euh, quel est l'élan que vous voyez donc au niveau euh, mondial, de, au niveau de la Citra et quel est le rôle que pourront jouer les Ilians, Yerky oui, merci. Je remercie d'abord euh, le ministre Schmidt d'avoir mené la discussion aujourd'hui sur comment l'économie circulaire peut faire face au changement climatique. Je vois vraiment que la discussion, euh, effectivement, euh, s'intensifie pour... Euh, euh, euh, tout ce que nous pouvons faire dans les mois à venir est essentiel. Nous devons maintenant vraiment redresser le cap pour faire face aux crises économiques et, et environnementales. On parle des problèmes, il reste encore à renforcer le rôle de l'économie circulaire comme un outil viable pour faire face aux trois grandes crises euh, que le ministre a mentionnées. Et il s'agit aussi de l'urgence euh, des problèmes de la biodiversité, de la perte de la biodiversité. C'est excellent. J'ai hâte d'entendre le professeur Das Guptas. Euh, nous l'attendons tous. Dans la séance suivante, parce que euh, le rapport, Gupta l'a dit plus tôt cette semaine, très clairement, nous devons trouver de nouvelles façons d'utiliser les mécanismes du marché pour maintenir notre capital euh, naturel. Enfin, les alliances régionales et mondiales sont des forums euh, très bien, euh, qui sont les bienvenus pour faire face à ces problèmes. Ils ont été euh, au cœur de la collaboration interrégionale de notre forum, et les Alliances appuient ces collaborations. Il nous faut collaborer pour un avenir durable et en même temps, différentes régions ont à faire face à différentes opportunités et défis s'agissant de l'économie circulaire. Formidable un grand merci d'avoir partagé cela. Effectivement, c'est un message plein d'espoir et d'inspiration pour nous tous et ce qui est puissant, c'est bien souvent quand on parle d'environnement et de changement de système, on a des discussions pessimistes. On dit combien cela est difficile, mais de vous entendre dire l'énergie que vous voyez à l'échelle mondiale, cela donne de l'énergie et c'est très encourageant. Donc. Oui, gardez le cap, hier qui on apprécie. Alors, nous revenons maintenant au ministre Van Weyenberg. Pour confirmer, est-ce que l'on vous entend Est-ce que vous pouvez euh, nous saluer Oui, bonjour, j'espère que c'est mieux maintenant. Oui, on vous entend cette fois-ci, bien clairement. Bon, revenons en fait à votre première réponse. On aurait aimé entendre la réponse à votre première question. Euh, et pour répéter, en fait est-ce que vous pourriez euh, nous en dire un peu plus long entre le lien entre le fait que votre ministère a accueilli donc le forum WCF en avril et le fait que la circularité peut être un outil pour lutter contre la crise climatique ça a été vraiment le grand thème de euh, la séance d'avril alors euh, veuillez nous en dire plus sur ce lien et sur ce qui est à venir aux, aux Pays-Bas oui aux Pays-Bas euh, on a vraiment essayé de faire le plein avec la séance d'avril et de, de garder ce cap là. On l'a fait via différentes actions. Par exemple, nous travaillons avec une, pour une trousse à outils pour aider euh, les euh, pays à intégrer en fait euh, les... Euh, principes dans leur syndicat et puis nous avons des façons par lesquelles les gouvernements peuvent soutenir l'économie circulaire dans différentes industries, notamment de la métallurgie qui ont encore beaucoup de chemin à faire. Enfin, nous avons le premier pacte ICT que nous avons lancé cet été parce que le secteur de la communication aussi a bien de, du chemin à faire. Nous devons davantage réutiliser, réparer, etc. Nous voulons effectivement continuer sur cette élan de la séance d'avril. Je suis vraiment euh, très reconnaissant pour euh, Citra et le le Canada qui ont gardé euh, la flamme parce qu'il est évident que le temps est vraiment venu de créer une action, une économie circulaire, nous devons passer des mots à l'action. Donc je suis très heureux euh, d'être ici et j'espère que cette deuxième tentative est meilleure que la première. Le son est bien meilleur Oui, le son était parfait et, et pourquoi pas, cela a valu la peine de reposer la question. On a entendu votre réponse cette fois-ci. Enfin, nous avons une dernière question pour vous, ministre Van Weinberg. Vous avez eu une longue carrière, mais pour nos spectateurs aux Pays-Bas, vous n'occupez votre poste actuel que depuis un peu plus d'un mois. En une phrase, qu'est-ce qui vous a le plus surpris par rapport à vos autres postes Ouf. C'est toujours euh, très dangereux de demander à un politicien une réponse en une phrase. Deux choses peut-être. Tout d'abord, l'énergie incroyable auprès des consommateurs, des producteurs, des détaillants. Et la façon dont on peut mettre en œuvre le changement, par exemple, aux Pays-Bas. Nous parlons maintenant euh, de euh, pistes cyclables circulaires. On aime le vélo. Et puis aussi... Euh, Enfin, cela permet vraiment de réduire notre empreinte carbone. Mais je dirais aussi que c'est important pour les décideurs et les ministres, les politiciens comme nous, nous voulons mettre en œuvre le changement. Il faut vraiment pointer du doigt donc la, les limites des ressources naturelles et nous avons aussi pour cela une politique fiscale au niveau des prix aussi et puis nous allons intégrer vraiment le recyclage des produits que nous utilisons donc nous avons bien du chemin à faire il y a beaucoup d'énergie mais effectivement c'est une grande obligation pour les hommes politiques de mettre en place les changements qu'il faut pour nous assurer que l'économie circulaire devienne la chose la plus normale qui soit Merci beaucoup, ministre Van Burenberg, parce que euh, je me suis dit, bon, on par, vous parliez tout à l'heure de matelas circulaires, si j'ai bien compris, mais ce n'était pas des lits ronds, mais simplement une circularité de l'emploi. Bon, merci pour euh, vous tous et merci, euh, ministre Van Burenberg, euh, euh, bonne chance dans votre nouveau poste. Euh, cher ministre Schmitt aussi, merci de nous avoir donné cette euh, occasion de penser à l'avenir. Et puis, dit euh, Van Ketten bien sûr. Merci d'avoir co-organisé cette séance de ce matin. Un grand, grand merci. And just like et voilà. Euh, bienvenue au cercle de la vie, l'économie circulaire, euh, l'économie circulaire pour le climat et la biodiversité. L'économie mondiale et la valeur intrinsique de la nature sont de plus en plus menacées par le dépassement constant de nos limites planétaires. Nous avons besoin d'un grand changement pour solutionner les changements climatiques et protéger la nature. J'ai maintenant l'honneur d'accueillir le professeur Partha Dasgupta pour planter le décor de cette séance. Le professeur Dasgupta est professeur d'économie à l'Université de Cambridge depuis 1985, il sera interviewé par la directrice de la communication de CITRA, Elina Ravanti. Merci pour cette introduction. Je dois me faire l'écho de ce que vous avez dit. J'ai hâte de participer à notre discussion. Euh, professeur Dasgupta, bienvenue. Merci Ouais, votre récente étude sur l'économie de la biodiversité souligne à quel point l'économie dépend de la nature. Elle continuera à façonner le débat sur la perte de biodiversité et la surexploitation des ressources naturelles. Professeur, commençons par le début. Qu'est-ce qui a fait que les modèles standards ne tiennent pas compte de la nature et que notre relation avec la nature soit si destructive Oh, C'est une question euh, bien difficile, mais je vais essayer d'y répondre. Quand l'économie mondiale était assez réduite encore, il était censé de ne pas y inclure des modèles naturels, on prêtait davantage attention à accumuler un capital physique, et humain ou financier, mais depuis 60 ans, voire davantage, l'économie mondiale a cru si rapidement et désormais si énorme dans tous les sens du terme qu'elle qu crée maintenant des stratégies énorme sur la biosphère pour les raisons que vous connaissez bien et donc euh, cela ne fait plus aucun sens d'ignorer euh, la nature et en fait plus nous devons maintenant comprendre que l'économie humaine est complètement intégrée dans la nature entièrement tout ce que nous faisons dépend de la nature une économie circulaire réduit la consommation et la production et maintient la valeur des matériaux Comment la transition vers des modes de production et de consommation plus durables peut-elle réduire notre surexploitation de la biosphère Eh bien, je dirais que euh, nous devons euh, demander moins de la nature et de ses ressources. C'est obligatoire, car aujourd'hui, la demande excède de loin la capacité de la nature à répondre à ces demandes de manière durable. Donc, nous devons réduire notre demande et investir de telle sorte à rendre la nature plus saine. C'est pour cette raison que dans mon rapport, je ne parle pas vraiment de la biodiversité euh, ni de, du changement climatique parce que ce sont là des manifestations de euh, la manière dont nous traitons euh, la nature dans notre style de vie. Je dis nous, je parle de l'économie mondiale dans son ensemble. En, Plutôt que cela, je mets l'accent sur les biosystèmes parce que ce sont euh, des euh, actifs financiers. Je parle d'écosystèmes, les mangroves, etc., de différents types, différentes tailles, euh, dans différents lieux, dans différentes euh, époques. Et c'est tout cela qui... Euh, nous donne ce qui nous permet de vivre, de survivre et de bien vivre. Donc l'idée est de pouvoir en mesurer la valeur et de créer les institutions qui euh, permettent de reconnaître le coût que nous imposons à ces écosystèmes. Alors cette reconnaissance peut venir soit euh, par un paiement que nous devons faire ou par une autodiscipline. Euh, consciente peut-être, n'est-ce pas C'est la conscience que nous avons de ne pas euh, trop utiliser. Moi, en tant qu'économiste, je préfère, enfin je comprends mieux la structure des incitatifs. Donc euh, effectivement, je m'efforce de créer des institutions qui puissent euh, nous indiquer quel est le prix que nous devons euh, payer afin de mieux gérer ces ressources-là. Ce changement n'arrivera pas, euh, ne se fera pas de soi. Alors euh, que peuvent faire les décideurs politiques, les chefs d'entreprise et les chercheurs pour répondre à la crise actuelle de la biodiversité en donc, euh, promouvant donc une consommation plus durable Eh bien, dans mon rapport... J'approche cela du point de vue, effectivement, de, des foyers, euh, des entreprises, des régions, des nations et du monde. Parce qu'il n'y a pas un seul problème environnemental. Il y a autant de problèmes environnementaux qu'il y a euh, d'êtres humains sur Terre. Nous sommes tous les créateurs de ces problèmes. Donc, nous devons euh, aborder ce problème de différents angles. À un niveau très local, ce que nous pouvons faire, c'est eh bien l'engagement communautaire. Dans de nombreux pays, cela est très actif. On peut, par exemple, créer des espaces verts. Euh, en, euh, de manière bénévole. Euh, ma femme et moi-même euh, sommes par exemple bénévoles dans ce domaine et euh, sans doute euh, nombreux des spectateurs aujourd'hui le sont aussi. Et en tant que citoyen, nous pouvons aussi voter. Nous pouvons euh, voter pour déterminer des politiques euh, publiques qui euh, prêtent attention à la nature. Ensuite, si l'on passe du local au mondial, il faudrait penser à créer des organisations internationales comme la Banque mondiale, la FMI, mais pas celles-là. En créer de nouvelles qui se soucieront de gérer ce patrimoine mondial, comme les océans par exemple. Et nous devons facturer l'utilisation de ces ressources. Donc il y a toutes sortes d'institutions auxquelles on pourrait songer. Enfin, pour répondre à votre question euh, concernant donc euh, les entreprises financières ou autres, c'est très important aussi. Une possibilité, ce serait pour les entreprises de divulguer euh, toute leur chaîne d'approvisionnement, parce que euh, s'il y a une érosion des écosystèmes dans les tropiques par un, euh, une surutilisation, et eh bien euh, le coût d'importation augmente. Mais ces risques sont corrélés entre eux. Et donc, il est dans l'intérêt des entreprises du monde occidental de se lier les mains mutuellement et de demander au gouvernement qu'il les force à divulguer. Je veux dire par là euh, que les consommateurs pourront alors juger si, oui ou non, le produit qu'ils consomment répond à euh, des normes éthiques que nous, citoyens, pensons devraient euh, leur être imposées. Le grand avantage et l'espoir, c'est euh, que ces risques-là pour les entreprises sont très similaires aux risques des producteurs qui sont souvent des personnes très pauvres en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc c'est là un endroit où les intérêts sont communs en fait entre producteurs et euh, entreprises. Ah. Très rapidement maintenant, quelles actions directes et indirectes sont les plus importantes eh bien, tout dépend de l'échelle. À l'échelle locale, ce serait peut-être un paiement pour des éco-ressources, comme euh, le Costa Rica, par exemple, a introduit, en Chine aussi. Au niveau mondial, je vous ai déjà donné une indication. Il s'agirait donc de créer des institutions internationales. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Euh, cette année marque en effet une période de changement. Comme vous l'avez dit avec ce processus de négociation donc, euh, sur la biodiversité, nous devons repenser la façon dont nous valorisons nos ressources naturelles et la biodiversité. Les entreprises qui œuvrent à l'amélioration de la biodiversité et du climat seront les gagnantes de l'avenir et les entreprises dotées de modèles d'entreprises circulaires ont la possibilité d'être à l'avant-garde de la réalisation des opportunités commerciales en matière de climat et de biodiversité. Un grand merci. Professeur Dasgupta pour ses commentaires précieux. Merci. Merci. Pour modérer le prochain panel qui portera sur le rôle des entreprises dans la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, j'aimerais inviter mon collègue de CITRA, Tim Forstland, à rejoindre la scène. Bonjour, Tim. Bonjour. Ouh, quel début pour aujourd'hui. Effectivement, le professeur Daskopta a vraiment posé le décor et nous explique que tout est intégré dans la nature, y compris l'économie humaine. Nous allons maintenant nous plonger plus profondément dans ce que euh, cela signifie et dans un aspect de l'économie euh, humaine, en fait. Nous allons regarder le rôle des entreprises. Nous n'allons pas seulement parler des risques auxquels font face les entreprises, nous allons aussi nous intéresser à certaines des opportunités que euh, présente l'action sur la biodiversité et le changement climatique. Pour commencer, la conservation et la transition énergétique sont cruciales, mais pour inverser complètement la tendance, à la perte de biodiversité et à la crise climatique, nous devons également transformer la façon dont nous gérons les matériaux et l'économie. Citra a récemment lancé une étude avec Vivid Economics qui s'intéresse justement au rapport de la Scupta qu'a mentionné le professeur récemment. Dans cette nouvelle étude, nous examinons et quantifions le rôle que peut jouer l'économie circulaire pour faire face à tout cela et renverser la tendance à la perte de biodiversité. En repensant la façon dont nous gérons les matériaux, dont nous consommons et produisons les choses de manière plus durable, comme on vient de le mentionner aussi, nous pouvons avoir un impact très important à la fois sur le climat et la biodiversité. Les résultats initiaux que vous trouverez sur notre site web suggèrent que l'action dans trois domaines dans le secteur alimentaire à lui seul peuvent avoir un rôle important à jouer, peuvent aider à, à réduire 22% euh, des problèmes et réduire la perte de biodiversité. Cela. Euh, se ferait donc euh, en réduisant euh, les, euh, le gaspillage, en mettant l'accent sur l'agriculture durable et d'autres protéines euh, alternatives. Et ces trois actions en fait en feraient long pour euh, lutter contre la crise climatique. Nous en discuterons davantage demain dans la séance accélérateur, biodiversité comme opportunité euh, circulaire. Mais maintenant, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Tout d'abord, nous avons Kathleen McLaughlin qui est la vice-présidente exécutive, vice exécutive de Walmart, la plus grande entreprise de vente au détail du monde, Olivia Markham gestionnaire de portefeuille chez BlackRock, leader du domaine du financement de l'économie circulaire, et Petri Alava, PDG et cofondateur d'Infinited Fiber, une entreprise qui a mis au point un moyen très novateur de produire de nouvelles fibres en utilisant uniquement des fibres recyclées. Kathleen, on va commencer par vous. Vous êtes également la directrice du développement durable chez Walmart l'une des plus grandes entreprises détaillant ou autres au monde. Quel rôle joue l'économie circulaire à l'heure actuelle chez Walmart et comment est-ce que ce rôle va-t-il se développer à l'avenir ah, Tant de personnes l'ont déjà dit aujourd'hui, nous devons euh, Transiter vers des pratiques régénératrices, circulaires, c'est essentiel euh, si nous voulons que la vie continue sur Terre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons euh, sur la durabilité chez Walmart depuis plusieurs années maintenant. Mais plus récemment, nous, euh, nous avons des ambitions effectivement de devenir une, en, une entreprise régénératrice. Nous ne pouvons pas pas continuer à servir nos clients, employés, employer nos associés, créer des occasions pour les fournisseurs, soutenir des communautés, en fait créer de la valeur pour nos intervenants à moins de transformer notre activité pour être régénératif au niveau des, des êtres humains et de la planète. Donc la circularité euh, est un, un élément essentiel de tout cela. Est-ce que nous essayons de faire en tant que détaillants puisque nous sommes au carrefour des clients qui achètent des, une alimentation, enfin des vêtements et des produits pour leur maison et les fournisseurs qui euh, produisent, emballent ces produits, nous pouvons jouer un rôle euh, important pour accélérer la transition vers la circularité. Ce que je dirais aujourd'hui pour ce qui est euh, de l'industrie, du secteur de la vente au détail, euh, alimentaire euh, et autres produits, que nous en sommes au premier pas de cette transition. Euh, les dix dernières années étaient Année, on a essayé d'éliminer euh, les déchets. Ça, c'est très important. Il ne faut pas euh, négliger cela. Il y a énormément d'efforts en cours. Par exemple, donc, les déchets opérationnels, nous avons maintenant euh, diverti 80% de nos déchets euh, euh, opérationnels. Pour ce qui est de l'emballage, nous en sommes à 60% d'emballages réutilisables ou euh, compostables ou recyclables, mais ça, ça n'est que la première étape. Maintenant, nous devons euh, aboutir à la circularité. Il y a énormément de programmes pilotes en route euh, pour ce que soit donc la réutilisation des emballages, des matériaux aussi. Euh, pour les emballages et puis aussi le gaspillage alimentaire, prendre ce qui aurait pu être gaspillé et réutiliser cela soit euh, pour le réutiliser pour d'autres produits alimentaires pour la consommation humaine ou d'autres utilisations aussi. Je pense que les autres intervenants parleront aussi donc du recyclage des fibres effectivement mais nous devons faire en sorte que tout cela devienne la norme pour les produits les emballages et puis ensuite régénérer les matériaux comme nous le pourrons, nous entendrons parler donc des fibres et comment cela est possible. Nous en sommes au tout début, mais nous devons accélérer le processus et nous essayons de faire cela de différentes façons, nous en reparlons peut-être. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ah, merci Kathleen, et, euh, vrai, cela fait vraiment justement euh, une bonne transition. Euh, pour ce que j'aimerais savoir donc de la part de Petri, euh, en que. Chez Infinity Fiber, justement, on vient de mentionner votre entreprise comme l'un des 41, euh, 41 entreprises les plus intéressantes au niveau de l'économie circulaire. En Finlande, vous trouverez les 40 autres sur notre site Web. Patrick, on aimerait euh, entendre votre point de vue. Nous avons maintenant entendu justement les réflexions d'une grande entreprise. Et vous, vous avez une entreprise très différente de Walmart. Vous êtes plus petite, mais votre croissance est très rapide. Comment voyez-vous votre rôle dans la transition vers une économie circulaire et comment votre solution est liée à la biodiversité et au climat Laissez-moi d'abord vous expliquer ce que nous faisons. Tout d'abord, Infinited Fiber Company est une industrie donc du textile enfin, de technologie euh, du mode de, du textile et de la mode nous utilisons donc différents déchets donc euh, textiles ce que nous faisons d'abord c'est que nous euh, nous utilisons, nous extrayons les composantes de ces textiles et puis de manière chimique, nous nettoyons, nous capturons donc les fibres et au niveau moléculaire, nous détruisons donc les cellules en liquide et puis nous régénérons une fibre toute nouvelle qui... Euh, à, à l'aspect et le toucher euh, du coton vierge. Nous appelons cette fibre Infina et elle peut être utilisée donc, dans euh, des vêtements. Cette chemise est faite de cette fibre, des t-shirts, des vestes, des jeans. Quel est notre rôle dans la circularité nous sommes une entreprise de technologie, nous avons vraiment le sentiment euh, de permettre justement qu'il y ait de la circularité dans la mode et le textile. Notre technologie permet de créer une fibre de grande qualité, 100% régénérée, 100% créée à partir de fibres recyclées. C'est vraiment une alternative au coton vierge. Donc on n'a pas à faire pousser quoi que ce soit de nouveau, euh, cultiver quoi que ce soit pour cette fibre euh, et nous facilitons aussi la vie aux consommateurs du point de vue de la qualité, pas de compromis nécessaire, cette chemise a exactement le même toucher qu'une chemise 100% coton vierge et il n'y a pas de limite non plus en termes de conception. Ensuite comment est-ce que tout cela revient à la lutte pour la biodiversité et le climat Eh bien quand par exemple vous faites pousser du coton, c'est donc la fibre la deuxième fibre utilisée dans le textile. Vous utilisez donc des terrains, de l'eau. Le polyester est produit à partir de pétrole. Quand vous produisez du viscose, vous devez couper des arbres pour cette fibre. Infina est produit à partir de déchets textiles préexistants. Pas besoin, donc, d'agriculture, pas besoin d'utiliser de pétrole, pas besoin de couper les forêts. Et puis, on peut réutiliser euh, enfin, ces fibres plus longtemps, donc il n'y a pas d'émission de méthane, de dioxyde de carbone, comme c'est le cas aujourd'hui, quand vous brûlez euh, ou vous mettez au rebut euh, ces euh, déchets. Merci Patrick, ça nous donne vraiment le contexte de tout votre travail si intéressant chez Infinite Fiber ici en Finlande. Olivia, nous avons maintenant entendu euh, le point de vue de deux entreprises très différentes. Quand on pense à BlackRock, vous avez vraiment fait progresser l'économie circulaire au niveau supérieur. On peut le dire avec le premier fonds qui met vraiment l'accent sur l'économie circulaire, qui est maintenant l'un des plus grands fonds de son genre. Quand vous avez introduit ce thème, que pensiez-vous Dites-nous, comment vous investissez dans l'économie circulaire comme thème Merci. De mon point de vue, l'économie circulaire est un thème vraiment très intéressant en pleine expansion, un domaine qui devrait vraiment attirer l'attention des investisseurs. Je dirais, si on pense il y a cinq ans à peine dans l'investissement, c'était un domaine qui était peu connu et il y avait peu d'intérêt. Aujourd'hui. L'économie circulaire est intégrée dans les programmes de stimulation des gouvernements. Il y a des obligations vertes, etc. Il y a des réglementations à ce sujet. Et cela commence à devenir une partie intégrante des stratégies de base des entreprises. Alors, notre fond est assez unique. Nous euh, sommes en partenariat avec un fond, une fondation, pardon, qui nous donne vraiment euh, une meilleure compréhension des tendances dans cet espace. Avant de lancer le fond, parce que c'était nouveau pour la majorité d'entre nous, nous avons passé beaucoup de temps à analyser, ce que signifie l'économie circulaire pour l'économie au niveau mondial et quelles sont les opportunités, les euh, chances au niveau de la chaîne euh, d'investissement. Donc nous avons identifié différentes actions et nous avons cherché à catégoriser cet univers en trois catégories. Nous cherchons à investir dans des entreprises qui sont, qui ont adopté les principes de l'économie circulaire, comme Walmart, par exemple, des entreprises qui permettent de promouvoir cette transition, comme Infinite Fiber, et puis enfin des bénéficiaires de l'économie. Merci, Olivia. Cela donne une bonne introduction de ce que vous faites et je suis sûre qu'il y a bien plus de choses qui se passent en coulisses. pour revenir sur vous chez Infinite Fiber, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est important de parler du secteur des textiles. C'est l'un des secteurs qui a les plus gros impacts sur la perte de la biodiversité et le changement climatique, après tout. En économie circulaire, quand on pense aux solutions, qu'il y a quand on garde les matériaux en utilisation le plus longtemps possible avant de recycler. C'est une chose, mais votre approche est un peu différente. J'aimerais en savoir plus. Comment est-ce que le recyclage peut être comparé à d'autres modèles d'affaires, par exemple le partage ou la réparation c'est vrai, il faut tous les modèles pour répondre à cette situation. C'est tout à fait bon d'utiliser des vêtements qui durent plus longtemps et il y a donc d'autres mouvements qui euh, permettent de récupérer, euh, de réparer, de revendre les textiles. Tout cela est très important, mais si on va au-delà de la réparation et de la réutilisation, Aujourd'hui, 80% des déchets textiles à l'échelle mondiale, à savoir donc un camion toutes les secondes, est soit brûlés, soit valent à la décharge. Certains déchets qui sont collectés sont recyclés, mais en aval, par exemple pour des mat matériaux d'isolation. Seulement 1% est réutilisé pour de nouvelles, de nouvelles fibres. Et donc notre technologie fait partie de la solution. Je ne voudrais pas comparer tout cela. Après tout, toutes ces solutions sont bonnes et ont leur rôle à jouer. Nous, nous nous occupons donc de technologies de régénération du textile qui ont un grand rôle à jouer aussi. Donc nous ne laissons pas ces textiles être gaspillés et nous limitons donc le fardeau sur les ressources vierges. Il s'agit de redéfinir ce que ça veut dire, de recycler les fibres, etc. Et il semble que vous ayez des tissus vraiment très intéressants. Pour revenir à vous, Kathleen, j'ai une question double pour vous. A votre patience, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, vous dites que vous êtes une entreprise régénératrice pour le public. Qu'est-ce que cela veut dire exactement Il s'agit d'agriculture régénératrice. Vous avez dit que vous réutilisez, vous avez des modèles, vous euh, remplissez, vous faites face aux déchets. Comment est-ce que ça s'intègre dans votre travail? Et ensuite, euh, quelles sont les plus grandes opportunités dans ce grand domaine? Eh bien, tout d'abord, une clarification. J'ai dit que nous nous sommes donnés pour objectif de devenir une entreprise régénératrice. Il y a bien du chemin à parcourir et pour nous c'est une définition très large qui inclut les gens la planète et comme d'autres l'ont dit il s'agit de restaurer de renouveler de euh, passer d'une mentalité qui soit de d'être durable d'être un statu quo euh, au niveau de l'empreinte à quelque chose de positif de reconstruire il s'agit donc de personnes et de la planète donc il peut s'agir de euh, mobilité, euh, d'avancement dans les euh, entreprises ou alors de citoyenneté numérique, c'est très large. Parlons des synergies entre le climat, la biodiversité et la circularité et de synergies. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé une plateforme il y a quelques années dans le cadre de nos cibles scientifiques de réduction des émissions et nous voulons arriver à zéro émission dans nos opérations d'ici 2040 nous avons créé une plateforme pour scope 3 parce que dans pour un détaillant comme Walmart cela couvre énormément de choses que ce soit les vêtements l'électronique et puis aussi donc les déchets etc etc et cette initiative Maintenant, à 3200 fournisseurs qui, qui participent à toute catégorie, c'est l'un des efforts les plus importants donc, du secteur privé. Au départ, il s'agissait d'éviter un milliard de tonnes d'émissions d'ici 2030, mais la façon dont nous avons créé cela vise donc les soutiens des actions dans ce qui piliers, y compris donc l'énergie, l'emballage, euh, les déchets, déchets alimentaires, déchets euh, textiles, la conception des produits, il faut donc de la circularité, agriculture régénératrice et euh, la gestion, euh, la restauration des forêts. Nous avons donc travaillé avec plusieurs ONG, y compris euh, Certaines dont nous avons mentionné déjà ici, pour créer des calculatrices. Cela traduit les changements réels des entreprises dans tous les domaines jusqu'à l'utilisation par les consommateurs en métrique de, de progrès pour les émissions et puis aussi donc pour la nature et la circularité. Donc nous appuyons ces initiatives avec différents outils, des choses nous travaillons donc pour mettre fin aux déchets plastiques dans l'océan et donc il y a un outil que chacun peut utiliser. Mais c'est surtout pour les entreprises qui produisent des plastiques pour réduire leur utilisation ou échanger ces emballages pour quelque chose d'autre ou si c'est la seule solution, continuer d'utiliser le plastique, mais de façon donc réutilisable, recyclable. Voilà donc un exemple et le message que je tiens à faire passer aujourd'hui tient vraiment au rôle que chaque entreprise peut jouer pour euh, euh, Remettre en question ces produits, ces services, ces modèles d'entreprise pour avoir donc des résultats régénérateurs et toutes les mesures qui peuvent être prises, qui sont petites, mais qui ensemble créent une véritable transformation culturelle. C'est ce qu'il nous faudra. Chacun doit réfléchir à la façon d'utiliser les matériaux, pas simplement pour réduire les détritus, mais aussi donc pour régénérer les écosystèmes notamment. Bon, merci Catherine et cela dépasse vraiment donc l'agriculture régénératrice effectivement et ça résonne quand on parle de biodiversité et on veut en fait inverser la vapeur avoir un impact positif c'est vrai vous avez mentionné le rôle des objectifs scientifiques et demain il y aura donc une séance là dessus sur la biodiversité avec donc un présentateur qui parlera du rôle des cibles scientifiques c'est un nouveau cadre en fait qui s'intéresse à la biodiversité en autres Pour revenir vers vous, Olivia. Vous avez dit effectivement l'économie circulaire a bien progressé dans différents domaines, il y a des obligations vertes maintenant. et pourtant, on en est qu'au tout début aussi Selon euh, les industries, notamment, selon l'état d'avancement de certaines entreprises, certaines des entreprises dans votre portefeuille, vous avez dit que vous gérez notamment les Walmart de euh, ce monde, ainsi que d'autres entreprises avec plus ou moins d'applications. Au total, quand vous essayez de décider, de sélectionner les entreprises pour votre portefeuille, quelle est la mesure que vous utilisez pour les, évaluer euh, l'exposition des entreprises à l'économie circulaire oui, vous avez complètement raison. C'est encore une discussion chez les investisseurs. Il y a beaucoup de données, mais il n'y a pas de normes vraiment de reporting financier encore. cela viendra. Donc, pour comprendre qu'il y a l'exposition réelle d'une entreprise à l'économie circulaire, nous avons différentes façons de faire tout d'abord via l'exposition des revenus dans notre portefeuille nous avons peut-être d'exposition à l'économie circulaire le secteur et puis ensuite il s'agit de mesurer la circularité il y a différents groupes ce que nous faisons ici c'est que nous regardons les cibles des entreprises les engagements qu'ils ont pris pour préparer leurs entreprises à l'avenir on regarde leurs engagements par rapport à leur utilisation le fournisseur durable etc etc merci olivia je crois que nous avons le temps d'une pour une dernière question et je reviendrai vers kathleen hier, quand on a parlé de la circularité chez soi, à la maison, on a vu qu'il y a tellement différents aspects de la chaîne de valeur, de la société, etc. Et Walmart, c'est très intéressant, vous êtes vraiment au centre, à l'intersection, vous êtes entre les fournisseurs et les consommateurs, tant d'acteurs, en fait. Comment est-ce que vous voyez votre rôle pour soutenir la transition vers une économie circulaire nous pensons que nous avons un rôle important à jouer pour encourager les fournisseurs et les consommateurs à changer d'habitude dans leur façon de produire et de consommer des produits de transitionner vers plus de circularité c'est un changement très large bien sûr et les systèmes sont très complexes hein, s'agissant de production de consommation etc mais ce que nous essayons de faire c'est de nous aligner sur les scientifiques vous avez parlé de ces euh, cibles pour le climat etc et euh, les pratiques exemplaires qui euh, existent déjà ensuite nous essayons de travailler avec les fournisseurs pour les encourager à adopter certaines cibles de changer leurs pratiques leurs comportements et puis nous leur fournissons des outils de soutien il peut s'agir donc d'emballage par exemple de déchets alimentaires Nous avons différentes initiatives qui permettent aux fournisseurs, à leurs fournisseurs, à leurs fournisseurs entours, de réduire les déchets. Et puis, nous essayons de renforcer les capacités et d'investir dans des outils que les fournisseurs peuvent utiliser à différentes euh, étapes de la production. Et puis, pour les consommateurs, nous essayons d'encourager le Retour, par exemple, des euh, sachets en plastique Dans, sur certains marchés, par exemple, le Mexique, il y a des initiatives de retour euh, ou de recyclage sur certains marchés. Nous récupérons euh, les sachets, nous pouvons les réutiliser même. Tout dépend du contexte local. Il s'agit donc de se définir des objectifs de climat, de culture et puis d'outils, de capacités. Et puis, il y a de l'investissement via la fondation Walmart. Pour, bon, il y a Plastic IQ, par exemple, qui est un bon outil que nous avons financé via Walmart. Des programmes de ce genre qui peuvent vraiment être utiles pour l'industrie dans son ensemble. Comme je l'ai déjà dit, nous insistons sur la synergie qu'il y a entre la circularité, la régénération des matières premières et puis l'action climatique. Est important pour nous merci beaucoup Kathleen ça montre bien effectivement l'échelle et la portée potentielle de ces initiatives et l'importance de ces relations de ces synergies cela résonne pour moi je tiens à vous remercier tous trois Kathleen, Olivia et Patrick ça a été vraiment un plaisir que de vous parler et merci de nous avoir inspirés. de nous avoir inspiré vous l'aurez compris, la biodiversité et le climat peuvent être une véritable aubaine commerciale pour les entreprises. Maintenant, vous devriez avoir à l'écran une notification pour une question World Cloud de nuages de mots. Quelle pratique d'économie circulaire est la plus pertinente si on veut réaliser des objectifs de climat ou de biodiversité. Si vous voulez bien soumettre un mot ou deux, et nous montrerons par la suite le nuage de mots à l'écran. La liste circulaire est la plus pertinente euh, quand on parle des, des objectifs, euh, comment on peut, on peut atteindre les objectifs euh, de biodiversité et du, du climat. Si vous pourriez nous donner un ou deux mots pour euh, euh, pour répondre à cette question. On... Je pense que nous voyons donc les réponses arriver. Je ne les vois malheureusement pas moi-même, donc je vais passer et continuer. Demain, nous aurons une discussion sur la biodiversité comme opportunité d'affaires. Je vous le disais, mais nous allons maintenant passer, donc, à, à, aux décisions de politique. Euh, J'ai l'honneur de donner la parole à notre co hôte canadien, le sous-ministre de l'environnement et du changement climatique, Christine Hogan. Christine, ministre Hogan, you have the floor. Thank you very much, Tim. I hope everyone can hear me, that the technology is on our side. It's to have the this morning to animate, les mois à venir, nous aurons des discussions importantes sur le climat et la biodiversité. J'ai le plaisir d'avoir avec moi des invités d'honneur pour parler de ce que peuvent faire les décideurs pour traiter donc de la biodiversité, du changement climatique dans le contexte de la circularité. Nous avons avec nous aujourd'hui, M. Goldsmith, ministre britannique pour l'environnement, le secrétaire exécutif pour la convention de la diversité biologique elizabeth Marrima, du costa rica le vice-ministre de l'énergie rolando castro cordoba et président de, de pour une organisation inuit et pour notre auditoire donc international cette organisation Innu, c'est l'organisation nationale qui représente les Innu au Canada. Nous n'avons pas beaucoup de temps, ça fait partie du charme de ce forum formidable. Tout va assez vite et donc je vais plonger directement dans le sujet. Bienvenue à tous ces panélistes. J'espère que nous aurons une bonne discussion. Commençons par Madame Marina. En écoutant les discussions de ce matin, je serais intéressée de savoir quelles sont les leçons que vous tirez sur le potentiel de la circularité pour euh, arriver à ce lien entre climat et biodiversité. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret du rôle d'une économie circulaire pour appuyer la biodiversité? Merci beaucoup excellence la question a déjà trouvé une réponse dans les orateurs précédents il y a tant d'exemples tangibles de ce que font déjà les entreprises pour l'économie circulaire pour mieux gérer la nature il nous faut effectivement une économie circulaire qui soit carboneutre et régénératrice en d'autres termes cela ne suffit pas d'être circulaire. Il faut faire partie intégrante d'un grand métabolisme. Nous dépendons de la nature, nous, les entreprises, la finance, doivent intégrer euh, tout cela dans leur plan d'action pour renverser la vapeur. Il faut que cela soit au cœur de toutes les décisions, de toutes les actions, des normes de nos entreprises, des politiques et des programmes financiers. Les solutions doivent être intégrées parce qu'il euh, faut contrôler la pollution, euh, réparer les pertes de biodiversité, etc., etc. Donc, nous devons renforcer la nature. C'est vraiment ce qui doit être au cœur de toutes nos actions. Nos les économies doivent continuer à investir pour protéger et non détruire la nature et nous devons protéger le capital naturel il faut commencer par les indicateurs comment mesurer l'amélioration le progrès économique qui intègre la nature avec différentes incitatives qui fonctionnent sur le marché ensuite il faut renforcer les capacités ce sera sans doute l'un des plus gros défis comment préparer les décideurs publics et privés dans le monde des finances, dans le monde des entreprises, notamment dans les entre... dans les euh, nations en développement où nous savons qu'il y a des problèmes de euh, ressources naturelles comment faire en sorte que chacun adopte des cibles respectueuses de l'environnement. Comme vous le savez sans doute, nous sommes en cours de développer un cadre de biodiversité mondiale qui guidera le monde dans les années à venir, les dix ou plus années à venir. Et il devrait être adopté lors du prochain congrès de nos partis en avril-mai de l'année prochaine. Ce cadre, la première ébauche qui a été discutée il y a 15 jours, propose déjà des solutions intégrées pour l'alimentaire, l'eau, la santé, l'infrastructure par exemple si nous aidons nos jeunes à utiliser des applications innovatives pour trouver de bonnes solutions d'affaires qui leur permettront de consommer de manière locale et durable de produire une alimentation biologique avec des variétés locales alors nous aurons réussi à protéger les forêts et les marais qui accumulent du carbone qui sont des, des puits à carbone si nous pouvons garantir que les bonnes décisions soient prises donc qui affecte par exemple les pollinateurs et eh bien nous aurons protégé les espèces euh, indigènes et nous aurons donc euh, euh, protégé la nature enfin si nous incluons la nature par exemple dans euh, les transports ou dans les infrastructures nous réduirons les problèmes d'extrémité de température les sécheresses et nous aurons amélioré l'immunité des localités et nous aurons donné davantage de solutions gagnant-gagnant. Tout cela guidera le mouvement sur ces questions-là. Il nous faut vraiment retransformer nos, nos économies de fond en comble. Merci. Merci beaucoup c'est une réponse très riche à, à cette question et j'aimais ai votre référence vers la fin à des solutions gagnant gagnant c'est ce que nous avons tous à l'esprit maintenant Lord smith ayant entendu les discussions de ce matin quelles sont vos réflexions sur l'importance de la biodiversité et du climat pour cette action merci merci de m'avoir invité il va sans dire que nous mettons des pressions intolérables sur le monde naturel aujourd'hui encore nous perdons chaque minute peut-être 30 terrains de, de football euh, tout comme nous détruisons les habitats sous-marins avec le plastique et ce à la lumière du changement climatique la tentation existe chez certains c'est certain de dire que c'est une tragédie écologique mais qui ne nous touche pas vraiment directement alors ce n'est pas du tout vrai il y a déjà euh, partout au monde des impacts réels, que ce soit en raison donc, de pertes de terrains agricoles, de forêts, euh, de ressources halieutiques, etc. Euh, selon les euh, statistiques les plus conservatrices, ce sera vraiment dévastateur pour nous tous. Et nous savons tous ce que nous avons à faire. Il n'y a pas de chemin crédible de lutter contre le changement climatique d'en rester à ce 1 degré 5 au net zéro qui euh, n'implique donc une restauration à grande échelle de la nature que ce soit les forêts les mangroves etc cela permettrait d'être un tiers de la solution et ça nous permettrait de faire face à d'autres problèmes aussi euh, santé et de, santé, de faim de pauvreté etc mais pour l'instant, on ne reconnaît pas encore vraiment ces solutions de nature. Elles n'attirent que 3 de l'investissement mondial. Donc, s'il y a une chose que nous devons changer, c'est ce ratio-là. Nous devons mettre la nature au cœur de notre réponse au problème du changement climatique et d'autres problèmes encore. Il s'agit pour cela de financement public et privé. Les gouvernements ont un rôle à jouer au niveau des incitatifs. Et puis, il faudra forcer les marchés à reconnaître que la valeur de la nature, des écosystèmes, des choses dont nous dépendons tous, euh, est essentielle. Il y a énormément de travail à faire, mais on a l'impression enfin que la discussion s'est ouverte et que la nature monte à l'ordre du jour. Espérons que ce ne soit pas trop tard. Ce que je peux vous demander, je sais que le Royaume-Uni accueille la COP26 cette année, comment est-ce que le... Royaume-Uni euh, considère ces liens entre la biodiversité et le climat Eh bien, nous faisons tout ce que nous pouvons pour mettre la nature au sein de la COP26. Elle crée autant de relations que possible entre euh, la COP26 et puis donc, euh, la, le congrès qui est organisé par la Chine. Et effectivement, nous savons que pour nous ad adapter, pour rester euh, dans ce seuil d'un degré 5, nous allons devoir changer notre façon d'utiliser les terres la biodiversité la nature à la COP, nous voulons voir euh, différentes actions pour inverser cette courbe euh, que ce soit donc des engagements financiers des pays donateurs du secteur euh, privé aussi il nous faut des cibles beaucoup plus ambitieuses et des mécanismes pour responsabiliser les gouvernements et nous devons aussi nous attaquer au moteur de cette dégradation de la nature notamment en matière de déforestation donc il y a deux pistes euh, tout d'abord créer une coalition de pays qui s'engagent à identifier et à changer ces subventions d'utilisation des terres qui mènent à la destruction Pensez que dans les grands pays producteurs alimentaires on subventionne la destruction des terres il faut renverser cette tendance et puis deuxième initiative c'est une coalition entre les pays producteurs et consommateurs pour rompre les liens entre production et déforestation. Or, c'est un grand lien en ce moment. On ne peut pas s'attaquer au changement climatique sans s'attaquer à la déforestation. Donc, il y aura ce sommet des leaders, mais il y aura aussi des journées consacrées à, à ces grandes questions. Bien sûr, nous ne le serons pas jusqu'à la fin de la réunion, mais je pense que nous sommes dans une bonne position pour arriver à de bons engagements sur ces problèmes. D'accord, merci. Je vais maintenant demander au vice-ministre Castro Cordoba de participer. Est-ce que vous pourriez nous parler du potentiel d'une économie circulaire pour le climat et la biodiversité dans le contexte du Costa Rica Merci, ministre. Merci de nous avoir invités à cette table ronde si importante. Oui, je pense que l'économie circulaire peut nous aider à aligner les différentes politiques, les différentes approches du pays euh, adoptées de longue date. Par exemple, alors que nous menons ces discussions, euh, comme euh, on vient de le dire, à l'approche de la COP26, vous le savez sans doute, le Costa Rica a lancé en 2019 un plan de décarbonisation nationale l'approche étant d'aboutir d'ici 2050 à une économie décarbonisée mais nous devons également euh, tenir compte du fait que le Costa Rica est dans une région très vulnérable au changement climatique l'Amérique centrale est l'une des régions du monde à plus faible altitude et même si nos émissions sont faibles nous devons être plus résilients euh, face au changement climatique c'est pourquoi le Costa Rica est également l'un des pays qui essayent de promouvoir des solutions euh, basées dans la nature. Notre approche est également de changer notre approche de la biodiversité. Les pays, notamment les pays du, du sud, euh, sont fournisseurs de euh, ressources naturelles au, pour le monde industrialisé. Mais nous voulons avoir une approche qui ne soit pas extractive que nous pouvons profiter de la biodiversité reconnaître le, les, services, les services que fournit la biodiversité et en fait créer une nouvelle économie qui puisse créer des emplois verts de qualité tout en nous permettant de mieux nous adapter au changement climatique pour toutes ces raisons nous pensons donc que l'économie circulaire peut nous aider à intégrer biodiversité et euh, approche de lutte contre le changement climatique pour créer une nouvelle économie qui soit résiliente et qui puisse également profiter de nos avantages compétitifs, notamment en termes de biodiversité. Nous avons créé plusieurs politiques très importantes. J'en ai, ai parlé dans une autre séance, mais nous avons par exemple la stratégie nationale sur la bioéconomie. Et le Costa Rica a présenté donc un plan qui s'inspire largement de l'approche de résultats mesurables. Et nous avons... Euh, dans l'industrie du café, par exemple, des approches qui sont vraiment tout à fait alignées sur notre économie. Nous pensons donc que l'économie circulaire nous aidera à intégrer toutes ces différentes approches, toutes les différentes politiques que le pays a adoptées et que tout cela sera un, catalyse, un catalyseur pour une nouvelle économie qui soient résilientes et qui puissent créer des euh, emplois verts de qualité pour euh, nos citoyens. D'accord, merci beaucoup. C'est très intéressant d'entendre cette perspective donc, du Costa Rica et de l'Amérique centrale dans cette... Euh, discussion si importante. Je vais maintenant donner la parole à la présidente Odette. J'ai hâte d'entendre votre point de vue sur ces questions dont nous discutons, climat, biodiversité. On a beaucoup mis l'accent sur l'impact économique de la biodiversité. Je me demande de votre point de vue comment vous considérez tout cela. Euh, tout d'abord, euh... Pour l'économie, je pense à la société inuite, la culture inuite qui, qui s'enracine dans cette définition, même si nous n'avons pas utilisé ce, ce, ce terme. Nous utilisons des ressources, nous, re, nous re, réutilisons, nous partageons dans la communauté notre mode de vie connecté. Euh, tout ce qui vit dans votre environnement et dans l'intendance de ces... Euh, ces les animaux, cultures, espèces vivantes. Les animaux que nous chassions dans le temps avaient des populations saines et souvent nous, nous prenions des animaux qui étaient malades ou qui, euh, et qui étaient un peu négatifs pour l'environnement plus grand. Donc nous laissions des choses arriver. Euh, et nous avions également un rôle très important euh, de soutien euh, dans le contexte de notre environnement naturel. Et lorsque je pense à l'économie circulaire, on ne peut pas oublier euh, là où euh, ces activités euh, se font, la façon d'extraire les ressources naturelles, euh, le... comment mettre sur le marché les différents produits. On ne peut pas se séparer de l'environnement local. Euh, il faut euh, que cela soit un élément important dans l'économie circulaire. Euh, et nous savons que, que même s'il y a des initiatives locales pour les, les grandes corporations, les considérations locales pour euh, c'est un concept tout à fait différent que d'avoir cela qui informe et qui est à la base de, de votre activité. Et lorsque je pense à l'Arctique qui est en transformation, même si nous avons des, des espaces vastes dans notre euh, terre, euh, plus de la moitié du Canada, c'est notre territoire. Et le, le réchauffement euh, planétaire est deux trois fois plus, plus rapide euh, dans nos terres. Et nous avons une crise émergente, euh, l'effet des microplastiques, par exemple, dans les océans. Et nous avons besoin que la communauté mondiale commence à comprendre comment euh, créer des politiques euh, publiques ou des, des lois, des, des programmes, des services euh, qui tiennent compte de l'Arctique, nous avons eu ce défi dès le début de l'industrialisation et l'une des réponses clés pour aider le monde entier, c'est comment comprendre les dommages faits à l'Arctique par les activités humaines. Euh, nous avons un avenir où nous, notre pays, notre paysage va être transformé. Il y a beaucoup d'espèces de, qui ne vont pas pouvoir survivre et qui sont remplacées euh, dans notre environnement. Si nous n'agissons pas pour les protéger, euh, et ça, c'est simplement les choses qui vivent dans l'environnement. Mais le climat même et, et la couverture euh, en, de glace et... Mais le rôle joué par la pour euh, euh, contrôler euh, le climat à travers le monde, ça a un effet pour euh, la planète tout entière et j'espère que dans nos conversations, euh, les gens vont toujours euh, avoir en tête euh, le fait qu'il faut travailler non seulement localement pour so sa ville, sa communauté son pays, euh, euh, mais également les questions euh, les plus urgentes au niveau mondial, là où nous devons euh, diriger notre attention, notre énergie. Merci beaucoup. très important d'entendre de, le, le point de vue de euh, 10 minutes. Alors, euh, aujourd'hui, nous avons les défis d'un programme très rempli. Donc, nous avons euh, le temps euh, de, de, de, de faire un rapide tour de table pour vous permettre de répondre chacun et chacune à la même question. Et peut-être que nous pouvons commencer avec euh, ministre Cordoba. Quelles sont vos attentes pour, disons, les cinq prochaines années? Euh, euh, et où est-ce que la communauté circulaire peut et doit euh, agir, euh, où euh, devons-nous cibler nos euh, actions. Monsieur Cordoba, merci. Je crois que enfin, nous espérons que notre économie va euh, se transformer, euh, surtout en Amérique latine et euh, en Amérique centrale, pour devenir plus circulaire. Et je crois que pour le Costa Ricain, hein, il est important également de... Nous venons de, de, de devenir membre de l'OCDE et je crois que l'économie circulaire va nous permettre de mieux répondre euh, aux défis posés par euh, le fait d'être membre de l'OCDE. Je crois que l'économie circulaire va nous permettre d'avoir de, des opportunités euh, nouvelles euh, grâce euh, au, euh, renforcement de l'économie circulaire et surtout à la sortie de cette crise. Et il faudrait que les, les certifications, les autres mesures de motivation, ça va permettre aux communautés et des pays comme le nôtre de, de mieux nous adapter. Et il faut travailler au niveau national, dans le secteur privé et avec les gouvernements locaux. Euh, mais nous espérons avoir une approche euh, euh, régionale et nous sommes leaders euh, dans la région pour euh, les efforts économiques. Nous pouvons travailler ensemble pour modifier les pratiques négatives, mais également euh, pour euh, développer l'accès au marché. Nous croyons que les cinq prochaines années vont jouer un rôle clé, euh, non seulement pour l'économie circulaire, mais également pour euh, discuter de la biodiversité, le lien entre la biodiversité, la protection de la nature, remédier euh, à la situation climatique, euh, euh, trouver des solutions pour les défis climatiques. Et je crois que l'économie circulaire va jouer un rôle clé pour la reprise après la pandémie. Merci. Alors je passe maintenant à euh, euh, Monsieur Obed, et euh, les cinq prochaines années, alors, et quelques, quelques idées pratiques pour notre euh, public. Nous, nous, euh, nous essayons de promouvoir une approche euh, collective avec nos partenaires pour tout ce que nous essayons de faire pour pour développer euh, notre économie, réduire les émissions, identifier les priorités pour, par exemple, promouvoir une économie circulaire. Je crois qu'il euh, qu y a des Autochtones. Les Autochtones à travers le monde voudraient euh, une approche collaborative également avec les partenaires. Et pour les Inuits, plus précisément, il faut euh, que nos communautés participent et également il faut euh, travailler avec les universitaires, les chercheurs, euh, la communauté internationale. Et il faut euh, euh, avoir de bonnes bases euh, scientifiques pour comprendre le changement climatique et les causes et comment remédier au changement. Et il faut euh, euh, inclure les Inuits dans euh, ces modifications, dans ces réponses euh, comme cela n'a pas été fait dans le dans le passé et pour nous intégrer mieux dans le développement économique. Merci. Euh, Madame Miriran, à vous maintenant. Les cinq prochaines années. Quelques derniers mots. Euh, merci beaucoup. Il faut avoir des solutions intégrées pour avoir des changements fondamentaux dans le secteur des finances, de la production de la consommation à travers une gamme d'options différentes. Et il faut euh, euh, mieux coordonner le public et le privé et tous les paliers du gouvernement. Et évidemment, euh, nous avons constaté qu'il y a problème problèmes et il faut trouver des solutions pour le changement climatique, pour l'utilisation des terres. Euh, tout cela fait partie d'une approche intégrale. Et je crois qu'une économie verte et circulaire va offrir des solutions. Alors, il faut que cela informe les décisions prises pour l'économie. Le concept de l'économie circulaire euh, euh, ça permet d'utiliser notre capital naturel pour euh, créer une économie euh, grâce à l'aide des innovateurs pour mieux aider nos peuples. Euh, et tous et toutes doivent faire partie de la solution. Mais il faut rediriger euh, notre intention, nos, nos mesures de manière intégrée. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais demander au Lord Goldsmith de, de nous dire quelque chose sur les 100 prochaines années euh, et quelques, quelques conseils pour l'action. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a déjà été dit. Et en fait, d'ici cinq ans, les gouvernements ont été obligés de d'agir il n'y a pas d'excuse euh, et ça veut dire finance, ça veut dire politique ça veut dire... Euh, également un changement systémique. Il y a eu des progrès avec les entreprises qui identifient le, quelle est leur empreinte carbonique. Euh, beaucoup euh, cherchent à atteindre la carboneutralité, mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait grand-chose. Il faut donc changer euh, cette attitude. Il faut. Euh, nous attaquer aux problèmes, aux problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Il faut l'engagement avec les grandes banques, banques et également des décisions gouvernementales qui tiennent compte de la nature, de l'importance de la nature. Donc, il faudra beaucoup faire dans les cinq prochaines années pour maximiser nos chances, pour changer la courbe de destruction. Et puis, dernièrement, encore une fois, les gouvernements ont un rôle énorme à jouer pour promouvoir une économie circulaire, pour mieux gérer les ressources naturelles et l'extraction des ressources naturelles, c'est 50% de, des effets de gaz de serre et pour la perte diversité Et la tendance augmente malgré tout ce que nous essayons de faire. Et nous avons... Euh, nous utilisons euh, trois fois les ressources que nous utilisons en, 2000, en 1960. Ça ne peut pas continuer. Il faut changer vers une économie plus circulaire. C'est critique et ça va euh, faire que votre travail est encore plus important. Donc, merci. Merci à nos euh, collègues canadiens et tous les autres qui ont participé à ce panel pour leur travail, leur leadership pour l'avenir dans les semaines et années à venir. Alors, merci. Sur ce... Malheureusement, ça nous amène à la fin de notre panel. J'aimerais remercier nos, euh, nos panélistes pour une discussion très intéressante, très, euh, très énergétique et très pratique parce que je crois qu'il y a un élément de practicalité qui doit être intégré dans nos conversations afin de pouvoir nous mettre sur la bonne voie euh, euh, que nous espérons pouvoir suivre. Euh, alors, euh, je vais passer maintenant la parole Pardon, je vais remercier donc nos panélistes et je passe la parole au studio Citra au Marie Panzer, responsable de la disponibilité, qui va continuer pour terminer notre séance. Merci beaucoup pour ces idées. C'était très intéressant pour nous montrer la voie de l'avant. Euh, J'aimerais rappeler trois messages importants après ce panel. D'abord, euh, les les, la crise n'est pas seulement environnementale. Les économies, euh, notre vie, euh, notre façon de vivre euh, sont en crise. Il faut renforcer et protéger la biodiversité. Deuxième, les défis écologiques doivent être euh, jumelés avec euh, les efforts des décideurs, des gouvernements euh, et doivent tenir compte des euh, communautés autochtones et d'autres intervenants. C'est une situation, situation où tout le monde doit participer. Nous avons tous un rôle important à jouer. Et puis, troisièmement, euh, nous avons euh, euh, Beaucoup de savoir sur les situations, beaucoup de, de données. Nous savons que l'environnement le, le, et le changement climatique sont liés et notre concept du bien-être et de, du bonheur doit être euh, modifié pour tenir compte euh, de, de la nature. Nous devons donc améliorer et protéger euh, la biodiversité. Cette année est très importante pour trouver des solutions pour promouvoir l'économie circulaire. Merci d'avoir participé à ce processus dans ce forum. J'ai hâte pour la session de demain sur la biodiversité et le climat. Et j'encourage tout le monde à revenir pour y assister. Nous pourrons discuter de ce que nous avons entendu pendant longtemps, mais c'est très bien d'entendre ce message de, de partage, de collaboration et ne pas travailler isolément. Tout est connecté et il faut que tout soit fait de façon plus circulaire. Cette séance nous a rappelé euh, qu'il faut euh, briser les silos pour contribuer à la biodiversité et, et protéger euh, la sécurité économique et environnementale des communautés. Et un des prochains invités, euh, beaucoup de leadership partagé avec nous. Alors prochainement, euh, il y aurait une euh, séance sur la communication, sur la circularité. Alors nous allons nous revoir bientôt.